Donc, dans un premier temps, bon, on l'essaye, vous l'avez essayé euh, ici euh, en, en, au préalable en euh, travaillant sur un formulaire, en remplissant un formulaire sur le traitement médiatique. On s'est dit que ce serait le fun de vous présenter un formulaire différent de celui de, euh, un, un, dans le fond, un contenu plus euh, statique, traditionnel de, de vérification des connaissances. Donc, ici, on a vraiment fait une recherche collective dans lequel vous devez, vous aviez, excusez, vous aviez à identifier un article et votre interprétation, si vous voulez, de la, du traitement médiatique par rapport aux élections américaines. Donc, on était plus, en, on recueillait de l'information ici. Euh, donc, vous voyez un peu ce qui est le fun avec ces outils-là, c'est que vous avez un portrait global justement des gens euh, ou des réponses des gens. Donc, on voit ici que majoritairement, vous avez consulté des quotidiens. On voit aussi que Donald Trump est majoritaire en termes de, on, on parle encore de lui malgré le fait qu'il euh, soit, euh, qu'il est perdu. Et euh, bon, euh, du point de vue du traitement de la nouvelle, bon, on est plus... Euh, neutre, quoi y qu tendance vers la négativité, donc c'est votre perception de la nouvelle encore ici qu'on qu évaluait. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une partie des réponses qu'on peut justement euh, voir, consulter. Et donc c'est un usage qu'on trouve intéressant euh, justement à faire du formulaire et ça vous donne en même temps un portrait de ce que c'est Google Formulaire. Un tour d'horizon rapide, puis on va peut-être faire des comparaisons avec Microsoft Forms aussi parce que bon, on l'a vu hier avec quelques-uns d'entre vous, c'est deux outils qui sont vraiment équivalents, euh, donc notamment en termes de type de questions, dont ils ont des, des questions qui sont similaires. Si je prends le même exemple, tantôt on va vous parler des billets de sortie, là, mais euh, situés dans le temps, on a des choses qui sont vraiment équivalentes avec Microsoft Forms. Peut-être une petite particularité ici, ben, ça se corrige automatiquement, celui-là, ce qui n'est pas le cas dans Forms. Mais ici, dans le fond, ce qu'on vous montre, c'est un billet de sortie où on peut valider un certain nombre de choses au plan, de, justement, est ce que l'élève est capable de voir en plaçant en ordre chronologique des événements. Donc, une utilisation qui est intéressante aussi des types de questions, aussi voir antériorité, postériorité avec des événements précis, donc c'est des modèles de formulaires qui vont vous être présentés à la fin de l'atelier et que vous pourrez copier dans votre compte parce que c'est un des éléments qui est intéressant de ces outils-là, la possibilité de partager, collaborer et faire une copie de ces formulaires-là. Euh, dernière chose, bon, on, on parlait de correction automatique, vision des graphiques, dernière chose pour vos élèves et pour vous, euh, Google Formulaire peut être directement intégré dans Classroom. Ça se parle, vous, vous, euh, vos élèves entrent des réponses, ont une note dans Google Form. Ben, ça se transpose automatiquement dans Google Classroom. Donc, c'est vraiment un élément qui n'est pas à négliger là, dans l'utilisation de ce formulaire-là. Donc, voilà pour le portrait Google, euh, Google Formulaire en cinq minutes. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec. Euh, d'année qui vont vous présenter un petit peu euh, plus en détail l'outil. Merci beaucoup Steve. Alors tout le monde euh, peut-être un petit peu de tête comme de quoi. Oui, merci beaucoup. Alors euh, oui, bien évidemment euh, ce soir, euh, ben, en tout cas moi je suis vraiment content de vous voir. Là, euh, oui. On n'est peut-être pas nombreux, mais c'est toujours un plaisir là, de voir des gens qui sont prêts à... À se présenter à, à 19h30. Là. Donc, toujours à l'affût de vouloir se, se former. Donc, euh, merci. Alors, euh, concernant Google Formulaire, ben pourquoi je dis formulaire? Bien oui, on le sait que ça sert à faire un formulaire, puis probablement que c'est l'utilisation la plus connue euh, de Google Formulaire, mais ça ne sert pas juste à créer des formulaires. Donc, oui, il y a la fonction formulaire, on le sait, ça sert à faire des sondages, à planifier des événements ou même encore faire des évaluations formatives peut-être vous l'avez déjà testé là-dessus cependant ce qu'on sait peut-être un petit peu moins c'est que la possibilité de faire des questionnaires avec Google Formulaire donc de transformer son formulaire en questionnaire dans le but de quoi ben évidemment ça a des avantages ça a des visées davantage d'évaluation donc ça permet de faire des corrections instantanées différées de la rétroaction individuelle différenciée donc on va vous montrer en fait comment tout ça s'articule donc, pour ceux qui, peut-être même pour ceux qui sont habitués, peut-être les moins habitués, bien, bien évidemment, il vous faut euh, idéalement, bien évidemment, un compte Gmail. Peut-être plusieurs parmi vous ont déjà un compte Classroom. Donc, il faut un compte Gmail qui, lui, vous donnera accès aux différentes fonctions, euh, différentes fonctions, du, du, évidemment, de... de toutes les, les fonctionnalités liées à, à Google, là, comme on le sait, le slide, doc, Google Sheets. Puis ici, on, ben, on va ouvrir par exemple un document vierge, euh, le Google formulaire. Puis, en plus, Google formulaire, lorsque vous partez de zéro, vous propose des modèles. Donc, il y a des propositions de modèles, ce n'est pas négligé parce que ça peut construire des bons canevas de départ. Quand on ne sait pas trop d'où on part, on peut même regarder le, les modèles proposés par Google et voir le, le type de questions, euh, euh, le aussi la, la, les modalités de réponse qu'on nous offre. Alors, c'est toujours intéressant de voir ça. Euh, moi, j'y vais beaucoup avec euh, des, des modèles vierges proposés par Google parce que, je, voilà, euh, ça me permet d'être un petit peu plus créatif par la suite, puis j'ai besoin d'aide euh, par moment. Donc, quand on crée un formulaire, pendant que vous l'avez déjà fait, peut-être faire des sondages, euh, euh, consulter les gens et tout ça, euh, ce qu'on veut, en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez la version formulaire ici qui est à gauche. Et vous avez une petite fonction, quand vous ouvrez votre Google formulaire, une fois que vous l'avez ouvert, vous avez une petite fonction, il y a un petit symbole d'engrenage ici. Et lorsque vous cliquez sur le symbole d'engrenage, en fait, qui vous mène dans les paramètres, vous allez, vous allez cliquer ici, vous allez activer la fonction « Convertir en questionnaire ». Donc, au moment de sa conversion, on voit apparaître de nouvelles fonctions comme le nombre de points, puis un corrigé que vous allez pouvoir insérer. Donc, Je ne sais pas si vous voyez là, la différence entre mes deux, mes deux documents ici, si on veut, là, mes deux formulaires, c'est qu'ici désormais j'ai un deux points que je peux accorder, ce que je n'ai pas dans le formulaire, parce que ça n'a pas des visées d'évaluation, puis on va le voir là, lors de la conception du questionnaire, il y a, il y a possibilité d'ajouter des rétroactions automatiques en fonction des réponses qui vous sont données. Si vous permettez, dans les, euh, dans les quatre prochaines diapos, en fait, je vais vous présenter les quatre grands types de questions que nous allons avoir, euh, qui, qui sont possibles de faire, là, qui sont en fait les, les questions les plus communes, les modèles de questions les plus euh, communes, si on veut. Donc, pour commencer, il y a les réponses rédigées donc, par les élèves, peut-être que vous les connaissez déjà ici, donc on peut y ajouter une petite description en dessous de la question euh, sur les éléments qu'on voudrait retrouver dans la réponse ou encore avec l'option « Réponse courte », il est possible d'ajouter, par exemple, peut-être des mots-clés de, de, voilà, qu'on voudrait retrouver. Euh, dans tous les cas, en tout cas, sachez que, pour ceux qui connaissent déjà le dossier, euh, c'est que vous allez devoir intervenir, c'est-à-dire que vous allez devoir lire la réponse, parce que les, les, les corrections automatiques pour les réponses rédigées par les élèves, ben c'est pratiquement impossible, vous allez devoir intervenir. Donc, ici, si j'ai mis un exemple, euh, par exemple, je demande à un élève euh, choisit une image, euh, tu vas aller chercher une image, puis justifie le choix de ton image. Donc, explique le choix de ton image. Alors là, euh, par exemple, vous allez voir plus tard, là, en quoi ça consiste, c'est en lien avec euh, le thème richesse en monde contemporain. Donc ici, par exemple, l'élève m'a écrit « Certains vivent dans un palace, plusieurs vivent dans la rue euh, ». Là, j'ai écrit « Charles, tu fais un constat pertinent super ». Ça, c'est un exemple, en fait, de commentaires individuels de rétroaction, de correction que moi je peux faire, que je peux ajouter. Donc voilà, et c'est assez simple à construire. Là. Donc vous choisissez la fonction, vous ajoutez une question, l'option réponse courte ou réponse sous paragraphe. Et voilà, donc ça va donner ça. Et vous allez rentrer vos petits paramètres, là, ça peut s'enlever la petite barre. Donc vous allez sur corriger qui est en bas à gauche et euh, voilà, vous fait accorder un nombre de points et ajuster tout ça. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, il faut aller dans le clavardage. Steve et Médéric seront euh, très certainement en mesure de répondre. Le deuxième type de questions que nous avons, euh, c'est des choix multiples. Probablement euh, le modèle de réponse, de questions et de réponses euh, parmi les plus populaires. Euh, donc, c'est un classique. Donc, euh, les nombreux paramètres, là, ça vous permet de choisir s'il y a deux bonnes réponses, une seule bonne réponse. Vous pouvez offrir deux ou même jusqu'à 25, puis je pense même 30 choix de réponse. Moi, ce n'est pas conseillé. Puis, une petite astuce pour vous, c'est qu'en fait, je pourrais, ici, n'oubliez pas, il y en a qui connaissent déjà cette fonction-là, mais toujours important, par exemple, de cliquer ici en bas, la fonction obligatoire, c'est-à-dire que l'élève ne pourra pas aller à la question suivante tant ou si longtemps qu'il n'a pas d'abord répondu à cette section, à cette question-là. Donc, ça force la réponse pour l'élève. Alors ici vous avez un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc vous voyez ici j'ai un corrigé. Donc ici par exemple c'est la bonne réponse. Et voyez-vous, j'ai donné deux points. Et comme vous pouvez le voir ici, une petite fonction c'est image pour agrémenter euh, ma question. Ça aurait pu être une, un document qui donne des indices aussi par rapport à, à la question. Donc j'ai ajouté une image avec ma question qui est ici. Troisième type de question qu'on pourra avoir, c'est l'importation d'un fichier. Euh, pour cette question, ben, on va poser une question oui à l'élève, puis on va lui demander de déposer un fichier, une photo, une caricature, un document. Donc, vous comprendrez ici toute l'importance que nous, on accorde en histoire et en géographie, hein, l'importance des documents. Donc, vous faites choisir même quel type de document que vous voulez avoir, que vous voulez retrouver dans la réponse Donc, euh, que, vous, que vous autorisez. Ici, j'ai demandé, par exemple, à l'élève de choisir une image représentant la disparité de la richesse, puis surtout d'expliquer le choix de son image. Donc, voyez-vous, ça, c'est, euh, par exemple, un élève qui m'a joint une image. J'ai cliqué, j'ai fait sortir l'image ici. Et en plus, j'ai une justification, en fait. En fait, j'ai une explication complémentaire qui démontre que la personne euh, sait de quoi on parle lorsqu'on parle de disparité de richesse. Donc, voilà. Alors, euh, puis j'ai fait un petit commentaire ici, puis j'ai même mis des points ici deux sur trois, puisque la réponse ici, la rétroaction, la correction automatique, est impossible. Donc voilà, pour importer un fichier. Ensuite, quatrième type de réponse, en fait, c'est la grille à choix multiple ou case à cocher, dans laquelle, par exemple, on va associer deux éléments, si on veut, euh, des éléments de réponse. Par exemple, on peut demander euh, que tel aspect, par exemple, de société, par exemple, seigneurie, religion catholique, division des terres dans le canton, etc. Euh, voir si ce sont des aspects du régime français ou du régime britannique. Donc, voyez-vous un peu la grille que je pourrais mettre en place. Donc, euh, sur la diapo, comme vous pouvez voir, moi, ce que j'ai proposé, c'est des définitions, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau, ce sont des définitions ici d'indicateurs de développement. Et l'élève devait choisir, par exemple, le bon indicateur associé avec la définition. Donc, vous voyez aussi, j'ai deux mauvaises réponses, deux bonnes réponses. Et ça, c'est facile, par exemple, de paramétrer pour faire des retours de correction automatique. Donc, ici, vous voyez, c'est comme ça que je l'ai construit. Et c'est ça que ça donne au résultat lorsque l'élève remet son questionnaire Google Formulaire. Maintenant, pour partager, euh, ben en, fait, il y a, en fait, pour ce qui est du, du, du formulaire à proprement parler, sans parler de la plateforme Classroom, ben, il y a deux façons de partager. Euh, ici, par exemple, vous faites directement le, le partager à partir de votre espace de stockage drive en, par exemple, le, partager, en le partageant pardon, à un collègue pour la collaboration. Donc, souvent, on ne sait pas, c'est assez subtil, euh, mais lorsque vous faites envoyer, à un collègue pour qu'il puisse nourrir le questionnaire, s'entendre peut-être sur un, un, un questionnaire commun à distance ou en présence, c'est selon. Enfin, on va ajouter des collaborateurs et là, vous connaissez probablement la fenêtre, vous allez reconnaître la fenêtre, vous allez pouvoir ajouter les courriels du collaborateur qui va pouvoir contribuer au formulaire, au questionnaire, ou encore, vous l'envoyez aux, aux élèves avec le lien qui est ici. Vous avez même un raccourci d'URL, vous faites copier, vous envoyez ça aux élèves. Pour ce qui est de Classroom, pour ceux qui connaissent Classroom, bien évidemment, c'est facile de lier son questionnaire avec une publication de devoir, par exemple. Donc, évidemment, vous allez créer, par exemple, votre questionnaire. Moi, j'ai encerclé les deux parce que je trouve qu'entre créer un devoir et créer un questionnaire, il n'y a pas beaucoup de différence. On va vous le montrer tout à l'heure. Donc, vous allez créer un devoir et par la suite, bien, vous allez mettre vos consignes et vous allez ajouter ici votre questionnaire, donc soit par exemple en créant votre questionnaire à même cette fonction-là, ou en allant chercher votre questionnaire qui existe dans votre drive, allez le chercher puis le ramener, euh, l'importer dans votre fonction devoir et par la suite de publier le devoir à vos élèves à la classe. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Tout va bien? Excellent. Euh, pour la suite, ben, nous, ce qu'on veut faire, euh, puis nous, on pense que c'est une plus-value euh, d'avoir euh, un Google questionnaire, si on veut. C'est évidemment une correction qui, qui, qui est plus rapide, qui, qui est là où on gagne en efficacité, on gagne du temps, euh, tout en, euh, en espérant que les apprentissages soient euh, quand même euh, appropriés, valables et tout ça. Donc, pour la correction du formulaire, du questionnaire, pardon, Donc, vous allez aller, par exemple, voir votre questionnaire à l'intérieur, dans votre drive, si vous voulez, et vous allez avoir trois options de regarder les réponses fournies par vos élèves. Donc, le premier, c'est le résumé, mais ça permet de porter un regard sous forme graphique de la performance de l'ensemble du groupe pour chaque question. Donc, ça montre qui a eu, le nombre de personnes qui ont eu des bonnes réponses, qui n'a pas eu des bonnes réponses ou qui a répondu quoi finalement. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours moyen d'aller chercher une compilation des résultats à travers Google Sheets. Donc, d'importer en fait vos résultats dans un tableau. Ensuite, deuxième fonction, la que... les questions. Donc, c'est d'y aller par question. C'est de regarder par question en détail qui a répondu quoi. Donc, vraiment, ça décortique les questions à ce moment-là. Donc, on voit là. Toutes les réponses, le qui a répondu quoi à chaque question. Donc, on va y aller, mettons, vous voyez ici, c'est le détail de la question 2. Je fais défiler qui a répondu quoi à la question 2. Et enfin, c'est la partie individuelle. Pour ceux qui connaissent déjà, en fait, ben euh, c'est quand même une fonction, je crois que c'est celle avec laquelle on corrige. Donc, on va aller voir individuellement les copies et c'est là qu'on va pouvoir corriger. Euh, dans l'intérieur du Google euh, questionnaire, voir euh, les bonnes réponses, les mauvaises réponses qui nous ont été euh, communiquées. Et euh, voyez-vous par exemple, c'est là, je pense que la fonction commentaire individuel prend toute sa valeur. C'est que peu importe la forme de la question que vous proposez, il y a toujours un espace en dessous dans lequel vous pouvez faire un commentaire individuel. Exemple ici, je lui demande, selon toi, quel indicateur représente le mieux la richesse d'un pays? puis Justifie ta réponse, bien, la personne écrit génie, puis moi j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Bon, euh, Voilà, c'est le coefficient de génie. Euh, oui, mais tu devrais justifier ta réponse. Pourquoi l'indice de génie est-il le meilleur indicateur qui démontre qu'un pays est riche? Par et une fois que c'est corrigé, bien, vous allez publier les scores à tous et chacun. Attention, publier les scores à tous et chacun, tout ça parce que vous avez activé la fonction questionnaire, c'est-à-dire que vous avez transformé votre formulaire en questionnaire. Et donc, vous allez pouvoir publier le score à vos élèves. Et dans le Classroom, pour ceux qui ont la licence éducation, dans votre classe, lorsque les devoirs sont remis et corrigés, vous avez une fonction Importer les notes. Donc, les notes vont se compiler à l'intérieur de votre Classroom en fonction des questionnaires que vous allez bâtir. Donc, si je peux maintenant faire peut-être une petite démonstration très rapide. Voyez-vous, ici j'ai un questionnaire euh, euh, un questionnaire sur euh, un monde contemporain. Voyez-vous, un questionnaire, j'ai eu 11 réponses. Donc, vous voyez ici les formes de mes questions. C'est exactement ce que je vous ai présenté. Donc, voyez-vous, ici j'ai, par exemple, je pense que c'est ça qui vous intéresse, la partie, là, pour plusieurs euh, termes vous. Donc, voyez-vous, j'ai choisi, par exemple, la forme de question. Et là, ici, j'ai associé j'ai rentré pour mes lignes, mes définitions, pour mes colonnes, le bon indicateur et dans le corrigé, j'ai bien indiqué les bonnes réponses qui vont valoir un point. Donc tout ça fait en sorte qu'une correction automatique, Ce qui fait qu'à la fin, si vous regardez ici, si vous regardez ici, donc voyez-vous la personne ici, elle a fait deux fautes parce qu'elle n'a pas coché par exemple les bons indicateurs, donc ça corrige automatiquement. Et donc, euh, donc, vous, la personne a eu deux points et ça présente les bonnes réponses ici. Et par exemple ici, la personne, je lui demande, c'est quel est le, meilleur indicateur de, le meilleur indicateur qui représente la richesse d'un pays La personne me dit l'indice de bonheur parce que les gens heureux sont plus portés à aider les autres. Bon, euh, c'est pas mauvais, c'est peut-être pas, je vais mettre trois. Et euh, oui, mais je voulais <rire> que tu prêtes des indicateurs abordés dans le cours. Et voilà. Bon, enregistré. Et ici, si vous regardez, je pourrais insérer, par exemple, une vidéo YouTube euh, à l'intérieur. Euh, Ici, là, par exemple, je pourrais faire insérer euh, un vidéo qui pourrait permettre à la personne, voyez-vous, les origines de la richesse, et voilà. Comme ça, la personne pourrait avoir une rétroaction et lui fournir une ressource sur laquelle elle pourrait s'appuyer pour mieux comprendre peut-être ses erreurs. Et voilà. Et si je demandais une, une, par exemple, une image, je vais regarder son image. Je vais voir. Donc, qui représente la disparité de la richesse. C'est une bonne image. Je lui donne un point. Explique le choix de cette image. C'est une bonne réponse. Je lui donne trois points. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, pour chaque... Et j'enregistre. Ne pas oublier à la fin, donc peut-être j'ai fait vite, mais je publie les scores à cet élève. Cet élève. Et voilà. Après ça, à l'intérieur de, de ma classe, ici, si vous regardez dans le monde contemporain, donc j'avais envoyé un devoir qui s'appelle les indicateurs de développement, qui est ici, en fait. Donc j'ai rentré tout à l'heure, Et c'est un brouillon, mais je pourrais très bien facilement là, le, le faire comme ça, Modifier le devoir, voyez-vous, je suis allé chercher ici, à l'intérieur, dans mon drive, les indicateurs, insérer, et ça va s'insérer ici. Et je vais publier le devoir aux élèves, qui sont ici, moi je sais que ce sera sur 14, et je vais faire publier le devoir. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des questions rendues là. Je sais que le temps file. Je ne voudrais pas trop euh, empiéter sur le temps de Steve là, qui va poursuivre par la suite. Euh, Est-ce que vous avez des questions? On pourrait peut-être conclure, Danny, puis après ça, on va prendre des questions. Juste Sans problème. Va, super. Oui, tout à fait. Donc, euh, je vais prendre euh, votre écran ici. Donc, pour les gens qui étaient avec nous hier avec Microsoft Form, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux outils. Euh, si on peut juste énoncer les forces et les faiblesses de chacun des outils, bon, euh, c'est clair que, en ce qui concerne euh, Google Form, euh, c'est vraiment tout l'aspect rétroaction qui est vraiment intéressant. On peut ajouter des liens des vidéos, vous l'avez vu, euh, euh, Danny nous l'a présenté. Puis bon, l'intégration dans, dans Classroom est, aussi, est équivalente entre Microsoft et ça. Donc, si vous, connaissez, vous avez vu euh, Microsoft Forms, c'est vraiment équivalent. Je dirais que euh, tout ce qui est l'intégration des images, plus facile avec Google euh, euh, Formulaire, là, qui est vraiment plus convivial de ce point de vue-là. Puis bon, il y a des aspects, disons, euh, intéressants du point de vue de la correction qu'il n'y a pas. Dans Microsoft Forms, qui ont ici, mais vraiment, c'est des outils qui sont comparables. Euh, Peut-être que je vous parler rapidement des billets de sortie, parce que ce qu'on voulait vous offrir, c'est une liste de formulaires que vous pourriez déjà copier dans votre compte Google et utiliser demain matin avec vos élèves si vous le désirez. Euh, donc, euh, l'idée du billet de sortie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en cinq minutes hein, ce que je retiens d'un cours. Au départ, l'idée au départ, c'est que lorsque vous donnez, par exemple, un cours à, à distance, c'est d'énoncer clairement au départ du cours quelle est votre intention pédagogique. Et euh, à la fin du cours, ben, c'est revenir sur les apprentissages, garder des traces un peu de ce qui euh, les élèves ont retenu de votre cours pour euh, faire. Pour un jugement professionnel éventuellement sur euh, au plan de l'évaluation. D'abord, on vous a fait un billet de sortie euh, général, donc l'idée ici c'est que vous pourriez faire une copie de ce billet là et euh, le partager à vos élèves tel quel, puis bon, il n'y a rien à modifier. Dans ça, qu'est-ce qu'on demande? Bien, on demande à l'élève d'insérer, de, de, de revenir sur le cours de, en, en une phrase, puis d'insérer des concepts là, qui, clés qui sont ici. Euh, l'idée, euh, vous pourriez par exemple leur demander euh, au moins minimalement un concept historique, donc j'aimerais ça que tu me parles de changement, de continuité, tout dépendamment de votre euh, votre intention pédagogique, j'aimerais que tu m'insères un repère de temps, de lieu et tout ça, donc ça lui donne quelques indications et aussi, bon, ça vous donne une idée là, sur... Euh, euh, où il se situe par rapport au, au cours et s'il y a une question euh, précise. Comme on le présentait au début euh, de la présentation, on en a fait aussi sur situer dans le temps, par exemple. Donc, si vous abordez une période de l'histoire qui est un peu plus chargée en, au plan des événements et qui demande une, une mise en, en place, par exemple, la, les, les rébellions. Donc, une succession d'événements qui font en sorte que, bon, euh, on arrive à l'acte de, de l'union. Eh bien, euh, si c'est ça votre intention, c'est de voir ce si que les élèves retiennent bien euh, les, euh, la chronologie des événements, ben vous pourriez utiliser un modèle comme celui-là, remplacer euh, euh, les, les, les événements BCA, tout ça, euh, avec de, bon, des, des événements qui sont en lien avec euh, le sujet abordé. Même chose pour l'antériorité et postériorité. Et puis bon, euh, vous avez rapidement un coup d'œil si vos élèves ont bien retenu la chronologie. Euh, un autre un autre modèle de biais, c'est celui euh, sur établir des faits et qui porte par exemple sur un, un aspect précis. Vous pourriez changer seulement le document qui est ici, hein. puis bon euh, euh, le, le mettre de façon à euh, mettre sur un, le sujet dont vous traitez. Donc ici on parle des esclaves, des groupes sociaux. Et ensuite de ça, ben, peut-être quelques ajustements du plan de la question, mais... Euh, vraiment, c'est des modèles qu'on vous a offerts, que vous pourriez utiliser en histoire facilement. Pour les copier, c'est assez simple, mais quand vous êtes sur billet de sortie générale par exemple, vous cliquez dessus et on vous invite à créer une copie de ce billet-là. Ce, ce billet-là va se retrouver dans votre euh, Google Dis, Google Drive. Euh, donc, vous voyez ici, là, je, je les reconnais à cause qu'ils sont, qu sont mauves. Là. Et ensuite de ça, comme l'expliquait Danny tantôt, ben euh, vous pourriez par exemple les insérer ensuite euh, dans votre euh, team, dans votre Google Classroom euh, donc ça euh, ici ben si je m'en vais dans devoir, je vais créer un nouveau devoir ben je peux l'ajouter comme l'a présenter tantôt euh, euh, Daniel puis je vais ajouter ce ce, ce formulaire en particulier donc, vraiment, là, c'est des outils qu'on vous offre qui euh, peuvent être intéressants en histoire, en géographie. Euh, Peut-être vous rappelez qu'au euh, plan euh, du... Nous autres, on se base sur un cadre de référence euh, qu'on aime bien, euh, c'est savoir est-ce que les questions que vous posez à, à l'aide des outils comme Google, euh, euh, Google formulaire, sont toujours de, du même type parce que vous allez aussi parfois vers des questions plus... Euh, du pourquoi, du comment, donc changer la taxonomie. Euh, Est-ce que vous utilisez des documents dans vos questionnaires, donc qu a des documents authentiques, donc pour les amener à analyser ces documents-là. Euh, puis bon, euh, euh, aussi faire une rétroaction avec vos élèves, donc c'est un des éléments qui, euh, donc tirer profit de la, justement de l'interactivité, revenir avec vos élèves sur certains éléments. Aussi, peut-être penser, est-ce que j'utilise toujours le questionnaire au même moment dans une démarche d'apprentissage? Bon, c'est s'interroger avec Kaut, bon, pour réactiver les connaissances antérieures. On a fait recueillir l'information avec le traitement médiatique tantôt. Donc, on a été chercher de l'information. C'est de même qu'on a utilisé le formulaire. Puis, bon, revenir sur sa démarche, c'est le billet de sortie comme tel. Donc, où on revient sur des apprentissages pour valider, voir si... On a bien euh, compris, la classe a bien compris. Euh, vous avez aussi, bon, euh, les types de rétroactions qu'il faut euh, que vous pourriez euh, vous, vous interroger. Est-ce que je fais toujours le même type d de rétroaction avec mes élèves? Est-ce que je peux aller vers des rétroactions plus instructives ou d'accompagnement parfois? Euh, quoi, euh, comme je le faisait tantôt avec... Euh, euh, euh, Dany, ben, ça, serait, ça serait très instructif ce qu'il a fait en ajoutant une vidéo pour montrer à l'élève ben, tu devrais utiliser ce document-là, cette vidéo-là, pour reformuler ta question. Donc ça, c'est une rétroaction instructive. Bravo Dany. Et euh, vous avez aussi euh, des exemples au primaire, au secondaire, donc euh, euh, qui vous montrent des enseignants à là, qui, qui, qui utilisent les différents outils euh, de questionnaire interactif si vous, vo vous voulez voir comment ça se passe. Pour terminer, on vous propose peut-être de compléter le formulaire qui est là pour avoir une appréciation sur la formation, mais aussi on vous indique qu'il y a d'autres journées donc sur Agora Quiz qui est vraiment un outil où les élèves peuvent entrer en compétition, donc c'est les élèves qui fournissent les questions, qui écrivent les questions et donc ils peuvent faire des duels à l'intérieur de l'outil. C'est un outil vraiment intéressant qui sera présenté par Danny. Euh, WooClap aussi, qui est vraiment un autre outil qui est émergent. Euh, Mentimeter Socrative, donc, c'est des, des, des dates qui s'en viennent un peu sur cette formule-là. Voilà. Voilà pour la présentation 30 minutes. Là, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est si vous voulez vous partir un, un formulaire, si vous avez des questions aussi bien, très précises, il y a des gens qui ont des questions très, très précises aussi, donc l'idée, là, c'est vraiment de vous accompagner dans votre appropriation de cet outil-là, si vous voulez vous partir un formulaire et ou si vous avez une question, là, donc on serait dans cette période de, de, de ce moment-là, si vous avez des choses à ajouter.